Alors on se retrouve à l'intérieur de la Freebox Delta dans l'interface web. Pour retrouver certaines interfaces web, vous allez dans votre navigateur web et vous tapez mafreebox.free.fr et c'est également valable sur Windows pour aller dans les partages que l'on va créer. Donc ça on reviendra dessus tout à l'heure. Donc ici vous allez dans la rubrique paramètres de la Freebox, vous allez aller dans euh, Disque. Donc ici dans disque j'ai mis à l'intérieur de ma box 4 disques. Nous avons ici des 500 gigas qui sont en 5400 tours donc des disques qui sont lents entre guillemets donc des mauvais disques, des disques qui sont pas là pour faire de la performance et des disques qui ne devraient pas chanter en euh, 10 gigas et puis des disques rapides des disques ssd serial ATA donc c'est pas pas les mêmes marques c'est pas des modèles euh, dernier cri hein, euh, mais ça reste du ssd donc ça devrait aller euh, bien plus vite donc ici on a les quatre disques on n'est pas obligé d'utiliser les quatre euh, et on n'est pas obligé de tous les mettre dans le même raid également on peut très bien faire un raid euh, là je pourrais faire un raid avec les ssd et puis un raid avec les disques durs euh, qui sont lents c'est tout à fait euh, possible. Attention si vous avez des données qui sont dans ces disques bien évidemment il faut aller les vider. Hein. Vous ne pourrez pas euh, garder des données qui sont dans le disque pour aller les utiliser, les utiliser euh, en RAID dans la Freebox Delta. Donc ça serait bien que Free nous change d'ailleurs cette interface bien qu'elle soit assez complète niveau menu mais niveau euh, UX design, les icônes, les choses comme ça. Je pense que vous avez largement euh, le pognon à entre 40 et 60 euros par mois euh, d'embaucher un stagiaire graphiste en fait pour refaire euh, l'interface donc ça, ça serait sympa. Euh, ici donc vous allez dans euh, arrêt raid et vous allez créer un arrêt raid. donc pareil ça serait bien de traduire hein, pour les gens qui veulent se frotter à la notion euh, de NAS, je sais pas, de, de changer ces mots là et de faire un une interface un petit peu plus user friendly, vous cliquez sur créer un array disk, et donc ici dans euh, niveau de raid, vous allez retrouver basique. Je sais pas ce que c'est, puis je m'en fous. Euh, vous avez euh, raid 0, donc raid 1, raid 5 et raid 10. Donc ici, on va se concentrer sur raid 0, raid 1, raid 5, raid 10. Je vous ai réexpliqué ça hein, sur l'article de blog que j'ai fait sur la Freebox Delta. Euh, si vous voulez euh, lire des choses sur les raids également, donc ici, on va commencer par le raid 0, donc celui qui le plus performant. On vous prévient ici attention la perte d'un de seul des disques entraînera la perte totale des données. Donc ici on va commencer par faire un RAID 0 avec les SSD donc le RAID 0 euh, performance on va l'appeler euh, SSD euh, Perf donc, c'est à déconseiller hein, de faire ça bien évidemment si vous avez des données importantes ce n'est pas sur un RAID euh, 0 qu'il faut les stocker sauf si vous faites de la sauvegarde en plus et que vous videz les données euh, régulièrement. Donc ici voilà j'ai créé ici dans, dans RAID aurait un SSD perf. voilà on a fait euh, un premier RAID. On va en faire un deuxième, on va retourner ici dans créer un, un disque. Vous voyez que les deux disques que j'ai déjà utilisés sont euh, plus utilisables. Hein, je ne peux plus aller les cocher et puis on va faire un Deuxième RAID donc pas en miroir mais toujours en RAID 0 donc un RAID performance, un RAID où je, si je perds l'un des disques je perds la euh, totalité. Vous voyez ici on va l'appeler euh, disque lent hein, parce que ça, ça doit pas s'appeler autre chose. J'ai mis disque au singulier c'est plutôt volume au singulier puis disque au pluriel d'ailleurs hop on lance ça, le Ray est en train d'être formaté et voilà on se retrouve avec les deux RAID 0. Alors vous voyez bien ce que je vous expliquais tout à l'heure en vidéo c'est que ici on a la totalité de capacité de la somme des disques durs. Qu'est-ce que cette phrase était longue Ça veut dire que si vous faites 250 et 250 mais vous avez bien un volume ici de 500 donc là on parle pour les SSD parce que les SSD ne font que 250 alors qu'ici on a fait 500 plus 500 et donc on a bien un volume ici de 1 Tera. Vous voyez qu'ici si je clique sur la corbeille pour le détruire vous devez stopper le ré. Ok donc d'abord il faut l'éjecter ici avec le bouton éjecter et la corbeille j'ai pas le droit ça y est, j'ai le droit. Confirmer la suppression du disque lent, oui, je le détruis. Donc ici, mon volume d'un tera a été détruit. Si je crée mon volume en RAID 1, donc en RAID miroir, en RAID où je peux me permettre, euh, c'est pas volontaire, mais je peux me permettre de perdre de l'un des disques et d'avoir une panne, j'aurai toutes les données dans l'autre disque. Et eh bien, euh, à ce moment-là, on n'aura que la moitié de la capacité et à ce moment-là, 500 gigas plus 500 gigas. Donc, on va mettre euh, miroir suivant et vous allez voir qu'ici on va avoir un volume uniquement de 500 gigas pour cette fois-là voilà vous voyez qu'ici on a 500 gigas par contre je peux me permettre d'avoir une panne de n'importe lequel de ces deux disques je reviens sur le raid 1 hop basique raid 0 disque lent, je recrée mon disque lent. Euh, encore une fois euh, vous pouvez très bien être en ADSL et utiliser je pense le 10 giga pour la fonction NAS, distinguez bien le 10 giga connexion internet et le 10 giga euh, à la maison entre votre box et votre PC. À ce moment là le 10 giga n'aura un intérêt que pour les euh, copier-coller entre euh, les volumes de stockage à l'intérieur de la box Delta mais c'est tout à fait euh, possible. Pour aller voir ces deux volumes et eh bien vous lancez euh, n'importe quelle fenêtre Windows et vous tapez ici anti slash, anti -slash soit l'adresse IP si vous connaissez euh, celle de votre Freebox soit mafreebox.free.fr ça marche également. Ici si vous avez un message d'erreur qui vous parle de SMB, de Samba avec du blabla d'informaticien incompréhensible, et euh, eh bien vous allez sur Google et vous tapez activer SMB version 1 sur Windows 10 et puis vous vous verrez que, euh, il faut aller dans l'ajout et suppression de logiciels de Windows et qu'il faut aller réactiver le protocole Samba1 pour profiter des partages réseau de la Freebox puisque en plus cette Freebox fonctionne sur un vieux protocole de partage euh, très utilisé lors de la campagne de euh, crypto ransomware hein, donc de virus euh, l'an dernier donc encore une fois bravo Free pour ne pas du tout être à jour à ce niveau là et vous obliger de réactiver un vieux protocole euh, de euh, que, au niveau sécurité vous devriez euh, désactiver pour utiliser la fonction NAS de votre Freebox Delta. Ici, on retrouve les euh, deux euh, volumes, donc ici on a le disque lent et puis le SSD Perf. Donc, vous voyez que dedans, vous aurez un dossier Lost and Found qui est créé. Vous n'y touchez pas, de toute façon, vous ne pouvez pas aller dedans. Et puis ici, on va euh, on va aller euh, copier des fichiers. Donc là, qui sont dans mon SSD en local de mon PC, un SSD euh, M2 cette fois, sous format de petite carte, donc le, le bon SSD qui va bien. On va commencer euh, par le SSD euh, lent. On va prendre un gros fichier qui ici fait euh, 1 giga 8. Go gros fichier hein, ça se discute mais ça suffit pour se rendre compte et vous voyez que ici on fait un copier-coller aux alentours des 100 mégas à peu près on est on est pas mal encore une fois là on est en méga octet hein. faites attention au haut ici donc si vous voulez comparer euh, à du mégabit avec le petit b et eh bien vous devez multiplier par 8 ça veut dire qu'ici on serait sur du 800 mégabit quand on parle de 100 mégabytes ou de 100 mégas octets euh, secondes donc on on est à peu près dans les normes de ce que fait mon Synology à 4 disques. Moi je possède un Synology DS418 qui n'est pas en 10 gigas. Donc là on ne fait pas mieux avec du 10 gigas sur une Freebox Delta et avec des disques lents. Alors là où ça va être intéressant ça va être de comparer avec des disques rapides et donc avec notre SSD performance ici. Donc nos deux SSD en RAID 0. Est-ce que là on va faire un truc bien plus sympathique. Donc je copie le même gros fichier entre mon PC et vous voyez qu'ici, et eh bien, c'est pas terrible, on fait exactement euh, la même performance en écriture, donc écriture sous entendue de mon PC vers le NAS de la Freebox Delta. Et eh bien, on est exactement aux mêmes performances, hein, à peu près à 5 mégas octets près. Donc, clairement, euh, vous le voyez si vous pensez acheter des SSD, alors peut-être que c'est la faute à mes SSD, peut-être que j'ai le mauvais modèle, peut-être que ça s'entend pas bien niveau configuration. Je vous invite à venir en commentaire si vous faites bien mieux que ça en écriture mais là en tout cas moi dans mon test je n'ai pas de différence de performance avec des disques ssd et avec des vieux disques 5400 tours ce qui est quand même incroyable. Donc où est le problème Est-ce que le problème est dans les performances euh, matérielles de la Freebox euh, Delta euh, Je pense que le processeur est peut-être trop faible. Euh, je sais pas ce qui empêche d'aller plus vite mais en tout cas euh, c'est clairement pas rapide. Alors ça va peut-être l'être beaucoup plus euh, alerte spoil c'est que j'ai déjà essayé et que ça va plus vite en tout cas en lecture. Donc à ce moment là euh, je vais reprendre mon gros fichier que je vais appeler dont euh, je vais pas changer de nom s'en fout d'ailleurs et que je vais recopier dans mon pc à moi. Donc ici on est sur le disque dur lent et vous voyez que ici on est sur du euh, 200 mégas donc là par contre c'est de très très bonne performance en lecture donc lecture depuis le NAS vers mon PC où on approche les 200 mégas secondes donc on va presque euh, deux fois plus vite qu'en écriture et ça ça va plus vite que mon NAS Synology qui vaut euh, 400 euros sans les disques donc euh, chapeau, chapeau à free là dessus donc je vous rappelle que je suis connecté en 10 Giga. Et donc on va comparer avec SSD Perf. Je vais virer le fichier pour pas euh, que ça fasse une collision. Je vais le copier-coller. Donc là on est sur le RAID de SSD, donc plus rapide. Et vous voyez qu'ici on est euh, sur du 270 mégaoctets. Je vous rappelle qu'il faut multiplier par 8 pour retrouver des débits en mégabits. Donc on est aux alentours des 2200 euh, mégabits secondes en lecture avec des disques durs SSD. Donc là ça a tout intérêt pour faire du montage vidéo 4k par exemple et aller stocker euh, ces fichiers euh, dans le NAS. Euh, ça devient euh, complètement sympathique. Alors la question qu'on peut se poser c'est euh, eh, si je mets mon RAID en RAID RAID 1 avec les SSD, est-ce que ça irait aussi vite Est-ce qu'on serait à 270 mégas Eh bien écoutez, le meilleur ce serait encore d'essayer. Je prends ici mon disque dur performance. Ah oui, on doit le démonter avec le petit bouton bleu ici. Alors hop je l'enlève. Je le jette à la poubelle. Hop voulez-vous le détruire Pouf. Je crée un nouveau RAID. Cette fois-ci c'est rapide euh, RAID 1 donc en miroir. Je me mets ici en RAID 1. Je coche mes deux SSD, je fais suivant, Hop, ça va être créé dans quelques secondes, voilà c'est terminé. Et puis ici, je retourne dans mon gros fichier, c'est l'autre fenêtre évidemment, je retourne ici dans ma Freebox, vous voyez qu'ici j'ai Rapid RAID 1 qui est accessible, j'envoie le fichier dans un premier temps. Vous voyez qu'ici on fait du 126, euh, du 120, du 110, non on est exactement sur les mêmes performances. On a eu une toute petite pointe euh, au début. Si on, on atteint quand même les 120 c'est peut-être c'est peut-être mieux que tout à l'heure. On est entre les 110 et les 120. Grosso modo vous voyez qu'il n'y a pas de différence de performance entre un RAID avec de la sécurité et un RAID sans sécurité. Vous m'avez compris mettez de la sécurité même si encore une fois on a moins de capacité que tout à l'heure, hein, ici en RAID 0, euh, euh, ou plutôt ici en Rapid RAID. Donc, on n'a que 256, c'est-à-dire la capacité d'un seul des deux SSD. Donc, attention à ça. Il va falloir, euh, si vous avez besoin de beaucoup de place euh, et de sécurité, il va falloir mettre euh, des, bah, des gros disques tout simplement. Et donc, nous allons copier ce fichier dans l'autre sens. Je vais renommer ici en gros fichier 5. Donc, du NAS en RAID 1 vers mon ordinateur. Je copie ça et ici on est, donc vous voyez il y a moins de performance que tout à l'heure. On est sur du 230 mégas à peu près euh, voilà avec un disque SSD. Donc on s'approche des performances du RAID 0 avec les disques lents. Et eh bien on va tout de suite tester le RAID miroir avec les disques lents. Donc les disques lents qui étaient en RAID 0, on les éjecte, on les met à la poubelle. On va recréer avec les deux disques lents. On fera tout à l'heure avec trois disques lents, euh, même quatre disques lents puisque j'ai les quatre. Donc tant qu'à faire on va faire ça à fond puisque je pense que les gens qui vont s'acheter quatre disques durs et qui ont besoin de tolérance de panne, euh, ça va être la configuration la plus utilisée en quatre disques. Ça va être ici le RAID 5 donc on va tester euh, ensuite. Donc 500 Go, on se met en RAID 1 donc en RAID miroir. On a donc la capacité d'un seul des deux disques. Je n'ai pas changé le nom donc je ne sais pas comment il va s'appeler. Freebox tout simplement, c'est le nom par défaut. Je remets euh, mes deux fenêtres. Ici, euh, on a sur ma freebox.free.fr euh, freebox donc ici on est sur le disque en miroir avec les disques lents. Je copie mon gros fichier. On est aux alentours des 100 méga octets, hein, donc 800 mégabits par seconde. On a des petites instabilités au niveau du copier-coller bon après mon pc il est en train de faire plein d'autres choses j'ai quatre écrans en face de moi donc ça peut ça peut tirer également un petit peu sur le débit euh, d'où les fluctuations et donc on va copier euh, ce fichier à l'intérieur de l'ordinateur pour voir ce que ça donne Alors là par contre vous voyez que c'est plutôt euh, mauvais Vous Voyez on est à, à peine à 50 méga secondes donc très mal géré en RAID 1 avec les deux disques lents. Euh, là les performances sont, euh, sont vraiment assez pourries donc on va comparer hein, tout à l'heure avec le RAID 5. On va aller mettre euh, à l'intérieur euh, on va se mettre avec quatre disques 5400 tours et on va voir si on fait bien mieux que ça et si on arrive à allier. Capacité parce qu'on aura avec quatre disques en RAID 5 la capacité de 3, on aura possibilité de perdre n'importe lequel des quatre disques euh, au niveau d'une panne et on devrait quand même avoir de la performance en tout cas je l'espère. Donc c'est parti pour ajouter un quatrième disque. Donc, on se retrouve dans l'interface avec les quatre disques. Si, si vous avez des sens interdits ou des choses comme ça avec des boutons bleus, vous cliquez là-dedans pour tout éclater au niveau des données et que vos quatre disques soient dans cet état-là avec les petits boutons verts prêts à être enrôlés dans un, un format RAID donc pour utiliser la fonction NAS. Ici, on va donc aller en Red 5 puisque maintenant c'est disponible. On va appeler ça Red 5. On va cocher nos 4 disques. Alors, je sais qu'ils n'ont pas la même taille et que niveau volume, ça va faire un petit peu n'importe quoi en se basant a priori même sur le plus petit. Euh, donc, 250 x 3, on devrait avoir un volume aux alentours de 700-750 gigas, je dirais. On va voir ça. Bingo, donc 750 Go. Alors pourquoi 750 Go Parce que même si j'ai des disques de 500 Go ici et un 320, et eh bien le plus petit disque est un 250 Go. Ce qui veut dire qu'il a considéré que tous mes disques feraient 250 Go en se basant sur le plus petit. Et donc 4 fois 250 avec une tolérance de panne de 1 disque, et eh bien j'obtiens bien 3 fois 250, soit 750 Go. Le compte est bon. Donc évitez d'avoir un disque tout petit au milieu des gros disques juste parce que vous savez pas quoi en faire et que vous n'avez pas encore la thune pour vous acheter le quatrième disque vous pouvez très bien normalement euh, acheter d'abord deux disques que vous mettez en RAID miroir et puis rajouter le troisième et passer en RAID 5 et puis acheter le quatrième et rester en RAID 5 et étendre le volume sur quatre disques. Alors ça m'étonnerait que la Freebox euh, gère la conversion de NAS entre le RAID miroir vers le RAID 5 mais en tout cas les euh, RAID Synology euh, les NAS Synology, QNAP euh, ou toutes les grandes marques comme ça font ça très bien. RAID 5 ici donc nous allons retourner encore une fois dans nos deux fenêtres ma freebox ici nous avons un red 5 toutes les données ont été éclatées donc on a perdu nos gros fichiers je sais que je fais qu'avec des, des gros fichiers hein, parce qu'avec des petits euh, ça euh, vaut pas le coup d'essayer parce que de toute façon au niveau vitesse ce sera pas terrible parce qu'on ne peut pas aller vite et stable avec plein de petits fichiers c'est pour ça que quand vous faites un copier-coller sur Windows vous avez souvent des temps folkloriques qui sont affichés avec un temps qui, qui yoyote comme ça donc si vous voulez vraiment faire des tests de débit il faut faire avec du gros fichier. Euh, du coup j'ai pas regardé combien c'était j'ai pas commenté on est aux alentours ici des 100 mégas donc c'est très bien hein, pour enfin euh, c'est très bien c'est correct pour du Red 5 c'est mauvais pour du 10 Giga c'est mauvais parce qu'on utilise quand même 4 disques en même temps donc niveau euh, input output donc entrée sortie ça devrait tabasser et, euh, et c'est pas terrible euh, ce serait intéressant de faire ça avec quatre SSD pour constater et eh bien qu'on a la même performance et à ce moment là se dire que c'est vraiment la faute à la Freebox Delta et qu'on peut pas faire en écriture euh, du très haut débit euh, d'écriture à cause des performances de la Delta et donc ici on va voir en lecture donc on va rapatrier les données de notre Red 5 vers notre euh, PC et ici eh bien vous voyez ça va beaucoup mieux que tout à l'heure pendant le RAID miroir de disques basse performance hein, puisqu'on arrive à dépasser les 120-130 mégasecondes. Donc là par contre on arrive véritablement à tirer parti d'avoir plus de disques parce que les disques peuvent un petit peu travailler tous en même temps et euh, on a quand même quasiment le double de tout à l'heure euh, par rapport au RAID 1 donc ça c'est pas mal. Donc à noter que vous pourriez aller faire donc la dernière option qui est ici le RAID 10. Et donc le RAID 10 ça va être du euh, un peu de RAID 0 et un peu de RAID 1. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le RAID 1 plus 0 et pas forcément le RAID 10. Ça veut dire que vous faites deux groupes. Que sur ces deux groupes vous pouvez avoir en panne n'importe lequel des deux groupes le groupe de gauche ou le groupe de droite vous perdez pas vos données et par contre à l'intérieur de ces groupes là eh bien on a euh, un moitié moitié de performance parce qu'on fait un raid 0 avec les deux disques qui marchent plein pot je pense que ça n'a absolument aucun intérêt à l'intérieur d'une freebox delta et puis on perd énormément en capacité donc ça n'a pas grand intérêt avec quatre disques mais voilà il faut euh, se dire que l'option est Présente voilà encore une fois je vous invite à venir me donner vos résultats en commentaires, en lecture écriture avec des gros fichiers à voir euh, combien vous faites en copier-coller en mégabit ou en mégabyte. Faites très attention à utiliser le B majuscule ou le B minuscule. Hein. Encore une fois le B minuscule euh, ce n'est pas euh, des octets euh, et le B majuscule c'est des octets donc il faut voir si vous multipliez votre résultat par 8 ou si vous le divisez par 8. Voilà j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose je sais que je suis allé un petit peu vite je vous invite à me mettre en commentaire les différents résultats que vous faites lors de vos copier-coller. Encore une fois ça ira toujours plus vite sur les gros fichiers euh, par rapport aux petits fichiers donc c'est sur les gros fichiers que ça a un intérêt euh, d'aller chercher la connexion en 10 gigas sur le NAS de la Delta et encore une fois le 10 Giga a vraiment tout son sens euh, sur à noter que la marque Asustor une filiale d'Asus propose un NAS d'Itera RJK. 45, qui est beaucoup moins cher hein, en 4 disques que les marques comme Synology et Cunap. si vous avez vraiment besoin de stockage ultra rapide en 10 gigas. Autant euh, je suis d'accord sur l'intérêt du 10 giga en connexion internet en 2019 c'est euh, vraiment too much. Autant le 10 giga en intérieur à la maison pour faire des copier-coller quand on fait de la vidéo et surtout de la vidéo en 4k avec la 8k qui arrive ça prend son sens je t'invite à t'abonner à la chaîne encore une fois si ce n'est pas déjà fait c'était langue de geek bye bye